Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, à abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos différents projets, surtout le projet pour immigrer au Canada. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo sur des campagnes de recrutement. Une campagne de recrutement, autant pour moi, Journée Québec, qui va se passer dans plusieurs endroits et pour euh, différents secteurs euh, d'activité. Leur site a changé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le site de Journée Québec a, a changé, donc ils l'ont ils l'ont changé euh, la semaine dernière, il me semble. Pour ceux qui ne connaissent pas Journée Québec, c'est une campagne, c'est euh, c'est un événement qui a lieu euh, euh, plusieurs fois dans l'année dans différents pays et parfois même en ligne virtuellement depuis la situation sanitaire, euh, la pandémie COVID-19. Donc la plupart du temps, ça se fait maintenant euh, en ligne puisque euh, les personnes ne peuvent pas se déplacer. Comme vous le savez, dans, au Canada et principalement, surtout dans la province de Québec, il y a beaucoup de pénuries. Les recruteurs ont du mal à trouver des, des employés qui sont au, au, au Canada, de ce fait ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour embaucher des personnes, soit c'est des personnes qui sont en Amérique latine, Amérique du Sud, ou bien en Afrique ou en, en Europe. Excusez-moi. Donc, de temps en temps, ils organisent des campagnes de recrutement selon les secteurs d'activité, soit pour l'informatique, ou bien pour la santé, ou bien pour tout ce qui est administration, ou en, en général, en fait. Et euh, moi, personnellement, de temps en temps, je donne ce, ce, ce témoignage. J'ai été recrutée lors de cette campagne de recrutement qui s'appelle Journée Québec. Je l'avais fait en 2018 et lors des entretiens, il y avait des centaines, mais des centaines de personnes qui étaient venues. C'était fait euh, dans un hôtel, il y avait des centaines qui étaient, de personnes qui étaient venues pour passer euh, les entretiens et euh, j'ai fait l'entretien, je pense, un vendredi et, euh, excusez-moi, oui, un vendredi, excusez-moi, non, c'était un samedi, c'est le samedi que j'ai fait l'entretien et le lundi, ils m'ont appelé pour me dire que c'est bon, ils m'ont recruté. Dès le lundi, il, on a commencé à négocier du contrat, donc j'ai signé le contrat même le lundi et on a directement, euh, entamer les démarches pour que je vienne au, au Canada. Et c'était très, très, très sympa. C'est pourquoi je recommande vivement la, les campagnes de recrutement Journée Québec. N'hésitez pas à y participer si vous êtes concerné. Avant de partir euh, faire vos entretiens, au cas où vous êtes inscrit et qu'ils vous ont contacté pour que vous puissiez venir faire l'entretien, préparez-vous à fond. Il faut que vous connaissiez votre profil, votre, euh, vos expériences professionnelles par cœur. Il faut aussi que vous sachiez leur dire pourquoi vous souhaitez quitter votre pays et pourquoi vous voulez vous établir dans la province du Québec. Pourquoi le Québec? Pourquoi le Canada? Et ensuite, pourquoi le Québec? Parce qu'il y a, a d'autres euh, provinces au Canada ainsi que des territoires. Donc, pour les événements de recrutement, les amis de l'Afrique du Nord sont bien gâtés. Il y en a beaucoup. Il y a Maroc, Tunisie, donc ça, c'est déjà dépassé. Transport routier, les camionneurs sont recherchés, mais énormément euh, au Canada et en France. Donc, si vous êtes dans ce domaine, transport routier. Vous êtes recherché, c'est parmi les 10 métiers les plus recherchés au Canada et c'est bien payé. Euh, santé et services sociaux, c'est recherché beaucoup aussi. Il y a Journée Québec pour Amérique latine. J'avais déjà fait la vidéo pour euh, nos amis qui sont euh, en Amérique latine. Et maintenant, je fais la vidéo pour Journée Québec soins infirmiers et pour la France. Donc, pour soins infirmiers, les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui. Donc, pour Soins Infirmiers et France, les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui. Pour Soins Infirmiers, vous avez des inscriptions qui vont, qui vont, qui se feront de d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 5 novembre 2021. Et les entretiens se feront du 15 au 26 novembre 2021. Ce sera en ligne, donc virtuel. Il vous faut juste avoir votre ordinateur et euh, un wi voilà, et le wi Donc, je clique sur Soins Infirmiers. Donc là, je suis dans la page Journée Québec soins infirmiers. Comme j'ai dit, l'inscription a démarré aujourd'hui. C'est du 12, au 5, 12 octobre au 5 novembre 2021. Donc, c'est à peu près, hein, je pense, trois semaines. Les entretiens se dérouleront en ligne du 15 au 26 novembre 2021. Qui est concerné? Donc, Journée Québec Soins Infirmiers, ce sont nos amis de l'Algérie, du Maroc, Tunisie, Cameroun et Île Maurice. C'est plus l'Afrique du Nord, euh, Cameroun, Île Maurice. Pour les autres pays, je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont faire. Pour les autres pays, par exemple, pour le Sénégal, pour le benin le Togo, euh, euh, Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore d'informations. Mais si j'ai des informations, je vais, je vais les, les partager avec, euh, avec vous. Inscription et participation gratuite, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Euh, entretien d'embauche en ligne pour euh, Algérie, Maroc, Tunisie et Maroc. Entretien d'embauche dans un lieu désigné par le gouvernement pour Île-Maurice. Pour, euh, donc, pour Île-Maurice, ce ne sera pas en ligne, ce sera en présentiel. Et euh, il faut avoir une expérience professionnelle, expérience professionnelle exigée. Si vous êtes dans ce domaine et que vous n'avez pas de l'expérience professionnelle, donc vous n'êtes pas euh, concerné. Donc là, vous avez l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour activités de recrutement de personnes diplômées en soins infirmiers, euh, critères d'avantages et soutien financier. Euh, Excusez-moi, je vais plutôt venir ici. Critères de sélection. Il faut avoir un diplôme d'études reconnu en soins infirmiers d'Algérie, Maroc, Tunisie. Cameroun ou Maurice, avoir une année d'expérience professionnelle au minimum, avoir un niveau avancé en français, être volontaire pour s'installer dans l'une des régions ciblées au, euh, au Québec. Et comment se mettre votre candidature? Il faut accéder à la plateforme d'inscription, euh, créer votre compte, c'est-à-dire en, en s'inscrivant, et il va vous falloir remplir un formulaire, en fait. Et d'ici si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche et c'est par la suite que vous allez faire l'entretien d'embauche avec euh, la personne qui, vous a, euh, qui veut vous recruter, qui veut vous, vous rencontrer. Si vous voulez vous inscrire, il faut cliquer sur postuler. Vous pouvez remplir votre adresse courriel, votre nom, mot de passe, confirmer votre mot de place, faire euh, s'inscrire et s'il y a d'autres choses, ils vont vous, vous le dire en fait. Par exemple, utiliser une invitation, offre disponible. Dans offre disponible, vous allez voir tout ça. Ce sont les offres qui sont euh, disponibles et vous pouvez euh, cliquer par, euh, par secteur euh, d'activité. Donc, voilà Journée Québec pour, euh, pour soins infirmiers. Maintenant, nous allons voir Journée Québec pour France. C'est pour les personnes qui, pas forcément des Français, mais qui habitent en France. Euh, si vous habitez en France, donc ça vous concerne, euh, même si vous n'avez pas la, euh, la nationalité euh, française. Donc, l'inscription se passe commence aujourd'hui le 12 octobre et s'achève le 21 novembre c'est plus d'un mois et euh, les dates d'entretien c'est du 6 au 11 décembre 2021. L'inscription est gratuite et les entretiens se feront euh, en ligne il faut avoir une expérience euh, professionnelle. Euh, les personnes qui sont concernées sont les personnes qui habitent en Europe donc euh, ils ont écrit France mais si, si vous habitez en Europe vous pourrez y, y participer l'espace Schengen et si vous habitez au Royaume-Uni aussi. Les cinq, il y a une cinquantaine d'entreprises de Québec qui recrutent dans les secteurs administration, si vous êtes dans l'administration, la vente, les services, euh, génie électrique, électronique, mécanique, jeux vidéo, laboratoire et recherche, manufacturier et euh, construction, restauration, santé et services sociaux, technologie de l'information, transport et mécanique. Donc, c'est pour euh, les personnes qui sont euh, concernées. Euh, pour postuler, vous pouvez cliquer sur « Postuler » et vous allez voir les, euh, les offres d'emploi pour les personnes qui, font, euh, qui sont dans, dans les secteurs d'activité que je viens de, de nommer. Vous pouvez cliquer ici, les filtres, pour voir. Par exemple, je peux cliquer dans « Administration ». Je fais « La France », je fais « Appliquer » va me filtrer les différentes offres d'emploi pour les personnes qui sont dans l'administration. Vous pouvez faire comme ça pour tout le reste. Astuce, pour les personnes qui ne sont pas euh, au Canada, excusez-moi, pour les personnes qui ne sont pas en Europe, les personnes qui ne sont pas en Algérie, Tunisie, Maroc, Cameroun, Île-Maurice, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, là, vous allez voir le nom de, de l'entreprise. Vous pouvez voir le nom de, de l'entreprise... Euh, voilà, vous pouvez voir ici le nom de l'entreprise. Prenez les noms des entreprises et allez faire des recherches sur les, sur les entreprises histoire d'avoir euh, une base de données des différentes entreprises qui recrutent au, au Canada. Moi, je l'avais fait quand je cherchais un emploi et j'avais une liste, par exemple, tout ça, c'était des employeurs qui recrutaient dans le secteur euh, informatique. Du coup, je les avais contactés. L'essentiel, c'est d'avoir une liste d'entreprises, même si actuellement ils ne recrutent pas dans votre secteur d'activité. Vous pourrez les contacter et leur transmettre votre CV. C'est une façon de leur montrer que vous êtes vraiment motivé et que vous voulez avoir du travail et eux, dès qu'ils ont des postes qui sont en rapport avec votre profil, ils pourront vous contacter. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à, à vous inscrire si vous êtes concerné parce que ça fonctionne vraiment. Ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.